What's up, gens d'Eternet, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien. On se retrouve aujourd'hui pour le nouvelle compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis. Et aujourd'hui les amis, je vais crafter le 24 e minion slot. Comme vous avez vu voir dans la miniature les amis, j'ai crafté énormément de mignons dernièrement. Et je me suis dit, il m'en manque pas beaucoup, je crois qu'il m'en manque combien de temps euh... Il m'en manque deux à crafter. Et on aura 24 slots de millions. C'est quand même énorme. Je vais passer sur chacun des trucs qu'on a déjà fait. Donc, cobblestone, obsidienne, glowstone, euh, gravel, sand, clay, ice, snowman, charbon, euh, fer, gold, diamant, lapis, redstone, euh, emerald, quartz, euh, endstone, euh, blé, melon, citrouille, euh, carotte, patateau. Mushroom je l'ai fait mais malheureusement ça l'a buggé donc faut que je le refasse quoi Je l'ai fait quand j'ai complété ça m'a pas rajouté un million de faits donc rip euh, Cactus il m'en reste juste celui là à faire donc euh, ouais je vais le faire au bout d'un jour Cacao bean, sugar cane, nether wart, je peux déjà faire celui-ci ici comme vous voyez j'ai tout ce qu'il me faut dans mon inventaire Le flore minon je l'ai pas de complété je suis juste rendu au tier 5 mais ça commence à être plutôt euh, cher. après c'est des fleurs enchantées comme vous voyez. Et bon, qui a vraiment envie de farmer des fleurs pendant des heures Personne. Ensuite le poisson, même chose. Le poisson, j'ai déjà quelques poissons enchantés. Mon mignon, j'ai jamais eu euh, autre chose qu'un mignon. J'ai toujours mis un mignon et je suis rendu déjà tout ça de, de poisson depuis le temps que j'ai mon mignon. Donc le mignon poisson, des conseils Pas très bon pour se faire de la l'addition, les gars. Euh... Donc ensuite, j'étais rendu ici. Donc ensuite, euh, zombie terminé. Revenant, il me reste que 3 tirs. Mais bon, les 3 tirs, ils coûtent trop cher. Voilà. Ensuite, j'ai les squelettes. Le creeper, il manque que les, les feux d'artifice à faire. Euh, Le spider. tarantule, même chose. Il me reste que les 3 derniers tirs les plus chers. Et bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de dépenser dans un tarantule à mignon. Cave Spider, Blaze, Magma Cube, Underman. Gast, même chose, c'est des Silverfang et ça coûte presque 1000 euh, l'unité, donc euh, voilà quoi. Slime, euh, minion, euh, cow, donc euh, le dernier aussi, la leader qui coûte le plus cher. Ensuite, le pig terminé, chicken, et là le ship, je crois que j'ai assez pour le terminer, je crois. Euh, faudra que je regarde dans mon coffre, mais ça fait quelques semaines que je traîne euh, le, euh, les minions de, euh, de moutons. Ouais, oh, pardonnez-moi gros. Je suis super fatigué, j'ai sûrement attrapé le coronavirus virus vu que je fais que dormir en ce moment. Ensuite, le leader euh, c'est des pots de lapin pour le dernier c'est très très cher. Sinon, celui-là, il, il est tout terminé euh, presque, le lapin. Le, toutes les bois, je les ai terminées. Malheureusement, les amis, c'est quand même un peu de dommage parce qu'avec le nouvel... Tu avec le nouvel limite, vous pouvez acheter que 10 stacks par jour. Enfin, je sais pas si vous saviez, mais maintenant, il y a une limite, vous pouvez plus acheter euh, à la, euh, au shop comme ça comme avant. Donc, tu sais, par exemple, avant, on pouvait acheter masse de stacks comme ça. Là, vous voyez, il y a une limite de 650 par jour. Donc, pour crafter les minions, c'est quand même assez difficile, complètement avant. Euh, je sais qu'il y a le bazar, maintenant, par exemple, pour les, les bûches qu'on vient de crafter, je vais essayer d'aller les revendre. Mais, euh, je sais qu'il y a le bazar, par exemple, euh, si on regarde ici, à l'unité, ça coûterait 200 000 pour un stack, quoi. C'est quand même cher. Et à l'avant normalement, si on le crafter nous-mêmes, c'était 120 000. Donc, on, perd, on paye quand même un peu plus cher, mais bon... Ça fait partie du jeu quoi, on va le mettre à la même, même euh, truc que l'offre J'ai quoi comme truc à vendre, j'ai encore des éponges qui sont pas vendues Et bah là ça, donc euh, voilà on va attendre, voir si ça va se vendre Sinon ici on a quoi, on a rien, ah si on a des poissons, j'avais essayé d'en acheter Malheureusement c'est trop cher, j'ai fait wow nique sa merde Donc on va finir notre million de, euh, 3 millions aujourd'hui je crois euh, Faut juste que je regarde dans mes coffres, mais je crois que j'ai assez pour terminer euh, le Ah bah oui, regardez j'ai tout ce qu'il me faut les gars donc, j'ai les, euh, les 8 stacks et les 8 comme ça. Plus les virus du nether. Donc, on va pouvoir finir 3 millions aujourd'hui. Donc, 1 pour le prochain tir. Mais c'est impossible à le terminer, vu qu'il n'y a pas 50 nouveaux trucs. Il n'y a pas 25 millions slot slots encore. Il n'y en a que 24. Donc, on aura terminé les millions slot slots. Donc, on va commencer par celui de virus du nether. Donc, comme vous savez, j'ai 2 millions de virus du juste ici. Euh, donc, voilà. Il ne manque que 1 maintenant. Ah, euh, notre, euh, enchant, notre truc, elle a été fait au bazar. Super. Pas mal du tout. Euh, et le mouton, maintenant, on va faire le mouton. Je sais pas lequel qui est le, le, le bon. Je pense que c'est celui-ci. Ouais, ouais, ouais c'est lui ici. Euh, voilà. Super. On a débloqué notre 24 millions slot. Et je crois qu'on peut en même en faire... Ouais, je n'étais pense... pas sûr que c'était 8 ou 16. Donc on en a déjà un autre d'effet pour notre 25e millions slot. Est-ce que c'est possible de le faire, le 25e millions slot Je vais regarder quand même. Donc ça nous en prend 49. Et il a combien qu'on n'a pas fait? Donc, 1, 2, euh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Non, c'est impossible, il y en a 19 qu'on peut faire, mais malheureusement, on ne peut pas terminer ceux-là. Oh là là, ça fait... Ça fait ça fait qu'on a, a le max de minions là disponibles pour l'instant. On peut pas en avoir plus. Donc, euh, pas mal, pas mal, pas mal. Maintenant, euh, qu'est-ce que je vais mettre comme euh, minion hmm, Bonne question. Est-ce qu'on a un... Oui, on a un super compacteur et un lava bucket qui traînait. Je m'étais préparé quand même, les gars. Euh, qu'est-ce qu'on peut mettre comme minion euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre comme minion hmm, hmm, Bonne question. Qu'est-ce qui fait pas mal d'argent Ah, oh, les poulets en ce moment. Les gens, les poulets, les gens, ils aiment bien. Donc, on va mettre un petit poulet. Tiens. On va mettre un poulet, genre, euh, là-bas. Donc, euh, je faisais les... Tu sais quoi J'ai meilleure... même une meilleure idée. On va remettre toutes les poulets dedans, là-dedans. En fait, on va faire que des poulets là-dedans. Ça va être une meilleure idée parce que ça va nous rapporter plus de thunes. Avec le bazar, les gens, ils, ils sont plus à fond là-dedans. Donc, on va prendre 4 poulets. Et puis, honnêtement, bon, la peau de lapin, ça coûte déjà méga trop cher. Donc, on s'en pas un peu les steaks. Et donc, on va récupérer les mignons. Oups. Donc, voilà. Ok. Mignon récupéré. Et le dernier. Mignon récupéré. Donc, on va poser... Euh... Oh, je ne vais pas perdre ça, quand même. Donc, on va faire ça, ça et ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire C'est que on va aller chercher de la laine. Juste ici. Voilà. Ok. Et euh, en fait qu ce qu'on va faire c'est qu'on va les mettre comme ça 1, 2, 3, 4 On va mettre le plus euh, Voilà au dessus On va lui mettre un lava bucket Un super compacteur Ensuite on va descendre de 1 Ça c'est des minions C'est pas, pas la meilleure façon de ces me dis, mignon, les gars Ça c'est vraiment juste des minions Vu que je suis méga occupé en ce moment Je me connais pas souvent Donc euh, voilà euh, Comme ça Ensuite on va mettre un autre minion juste ici je crois que j'en ai mis un, je les ai mis trop haut, mais bon, c'est pas très grave, tasse-toi. Euh, non, ça c'est un lapin, on veut pas un lapin, on veut un poulet. Voilà, poulet juste ici, merci beaucoup. Et le dernier poulet, on le veut juste ici. Merci beaucoup, voilà. Maintenant, il faut juste mettre les trucs dedans, donc ça et ça. Et le dernier, hop là, -y. Voilà, oh, c'est de retrouver celui que j'en ai pas mis quoi. Nice Ok ça va être impossible mais bon nice euh... Ah ouais merde en plus je peux même pas leur mettre de coffre mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie ah Bon j'ai euh, installé toutes les minions et j'ai mis tout ce qu'il fallait dedans Donc là il faut juste voir euh, Ils vont toutes spawn les poulets à peu près là et toutes les autres vont pouvoir les éliminer à chaque fois Donc bon c'est pas très grave de toute façon comme j'ai dit Oh, il parlait de moi. C'est un mignon pour faire le. Juste farmer les, les poulets en chante. Donc, quand je suis pas connecté, c'est parfait. Et on va pouvoir obtenir beaucoup d'argent au bazar. Avec les gens, ils vont essayer d'acheter le tigre. Euh... Le tigre en légendaire. Et ça coûte 1200 trucs de de, de côtelettes. Donc, ça, on a un bon market là-dessus à faire. Donc, voilà. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les gars. Je vous invite à débloquer vos millions de slots. Ça peut devenir très, très, très. Euh... Bah, très, très, très rentable pour vous. Dépendamment de comment vous le faites. Et puis. Euh... Ouais, voilà les gars, c'est tout ce que j'avais à vous dire Il y a rien d'intéressant de plus, je voulais juste faire un peu flex Aujourd'hui, avec mes 24 millions de slots, vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur le serveur Qui les ont, et puis je me suis dit, pourquoi pas En faire une vidéo, ça peut peut-être être intéressant pour vous De voir où ce que j'en suis vraiment dans ce qui Sur ce, merci d'avoir regardé, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo C'était Icons, et je vous embrasse, ciao, ciao